et, euh, et je n'ai pas préparé grand-chose, et j'ai décidé de faire court aussi. L'idée, c'est juste de donner euh, à ceux qui font du Bash occasionnellement euh, les rudiments de raccourcis clavier qui me paraissent, à moi qui les utilise tous les jours, nécessaires. C'est-à-dire que je vois très souvent des élèves qui sont sur Bash euh, et qui, par exemple, pour effacer une ligne, s'ils ont fait euh, LS-LAH, euh, vont l'effacer en faisant Backspace, Backspace, Backspace, Backspace, Backspace, Backspace, Backspace. backspace. Et ça me frustre un peu. Et je me suis dit, allez, je vais faire une conférence sur le sujet en donnant deux, trois raccourcis sympas. Alors, euh, bah, s'il y a des choses que j'oublie de dire et que vous, vous trouvez sympa, bah, vous me le direz à la fin. Euh, s'il y a des questions, vous pouvez m'interrompre ou vous pouvez les mettre dans les notes partagées. Euh, Marc me les posera et on est parti. Euh, première chose euh, d'embauche, hein, je suis, moi, super longtemps resté avec un prompt hein, qui fait une seule ligne. Voire, j'ai même eu des époques de ma vie où mon prompt c'était carrément juste dollar espace. Euh, j'ai eu une époque de ma vie où mon prompt c'était espace, mais ça n'a pas duré. Euh, Aujourd'hui, je préconise d'avoir un prompt sur deux lignes parce qu'en fait, il y a un. Ce n'est pas vraiment un bug, hein. ça me paraît plus euh, by design, mais il y a un problème qui survient quand euh, vous faites un CAT ou vous avez un programme qui print et que ce programme-là va. Pas mettre de retour à la ligne sur sa dernière ligne parce que ça veut dire que votre prompt va se retrouver en plein milieu de votre écran et ça readline n'a aucun moyen de le savoir readline n'a pas de, de notion de géolocalisation et donc il va toujours euh, penser que le début de sa ligne c'est la colonne 0 mais ce sera pas vrai et ça ça va introduire des bugs et c'est pas agréable à l'utilisation et euh, j'en avais marre de ces bugs là et bah, utiliser un prompt à deux lignes, ça résout forcément le bug, parce que vous avez un retour à la ligne ici, à l'intérieur du prompt. Et donc, même si cette partie-là du prompt est cassée parce qu'elle n'est pas à sa place, et bah, cette partie-là du prompt, elle, elle sera toujours à la colonne 0 et il n'y aura jamais de bug. Euh, je peux essayer d'en faire un, une démo. Euh, ça va peut-être rendre la conférence plus longue que prévu. Je vais me faire un prompt avec juste $espace. Voilà, petit prompt tout simple. Et je vais faire un printf poète. Attention à l'effet démo, si ça marche, si j'arrive pas à reproduire le bug, ne m'en voulez pas. Si je fais un ls et que je veux revenir au début de la ligne, en fait, il y a, pour Readline, il y a deux moyens de sauter au début de la ligne. Et donc une fois sur deux, ça, il va utiliser un des deux moyens. Là pour LS il va juste dire bah, je fais un mouvement de deux caractères vers la gauche, parce que c'est ce qui va lui paraître le plus rapide, je pense. Et donc si je fais CTRL A, hop, je suis au début de ma ligne, tout va bien, ça a bien marché. Par contre, si je refais mon printf poète et que je fais ls-lah et que je fais ctrl-a pour aller au début de la ligne, là je me retrouve en plein milieu du poète Et donc je ne suis plus au bon endroit. Si je fais un ctrl-d, je commence à modifier un truc que je ne suis vraiment pas censé modifier, alors que normalement j'ai plutôt enlevé le l de ls. Si j'exécute, ben j'ai bien enlevé le l de ls. Et donc j'ai un s command not found. Et donc là, bah, c'est n'importe quoi. Et donc, euh, voilà. A, mon introduction, c'est utiliser un prompt de deux lignes, ça vous évitera ces bugs horribles euh, toute la journée, sur euh, peu importe votre terminal, euh, peu importe votre shell. Je pense que c'est un problème qui est plus lié au protocole VT100 qu'à l'implémentation de bash ou de quoi que ce soit. Ça corrige le souci qui m'a ennuyé une bonne partie de ma vie. Allez, je démarre sur les raccourcis que, que je veux euh, voir tout le monde utiliser demain, euh, des raccourcis que j'utilise vraiment tous les jours, donc euh, je vais faire simple et je vais essayer de les présenter en groupe pour que ça ait du sens. Par exemple, si vous testez, enfin euh, si vous écrivez quelque chose, allez on va faire euh, ls lah slash euh, clone euh, python python. et que vous vous dites ah mince, mais c'est pas cette commande-là que je voulais taper et vous voulez tout effacer. Pour tout effacer en, en trois touches, ça se fait. CTRL-A, on va au début de la ligne. CTRL-K, on supprime la ligne. Donc en, en trois touches, on peut même maintenir CTRL enfoncé. Donc CTRL-AK, ça supprime une ligne. Le copain de CTRL-AK que j'aime beaucoup, c'est CTRL-Y pour retrouver la dernière ligne qu'on a supprimée. Et on peut aller plus loin que la dernière ligne. Je ferai la démo, euh... bah, je vais faire la démo là, tiens. Euh, en fait, c'est une stack de lignes supprimées. Ce qui fait que si vous en avez supprimé une, puis une autre, eh ben, la première que vous avez supprimée n'est pas perdue. En fait. On peut toujours aller la retrouver. C'est une pile de suppression. Euh, démo. Disons que je veux faire, je suis rend fatigué, euh, j'ai fait euh, une modif. Hein, euh, je suis sur la traduction de la doc de Python. Euh, je viens de faire une modification et je veux la push. alors Je fais mon euh, guide push. Euh, push origin head. Alors je vais rajouter des petits échos devant pour pas vraiment les exécuter pour faire la démo un peu plus soft. Et là je me dis ah mais non mais je peux pas push parce que j'ai oublié de commit. Donc Ctrl A Ctrl K. Git commit -m petit fixe Et là je me dis ah mais non, mais je peux pas commit. J'ai oublié de add. Ctrl A Ctrl K. Git add -u. Ah, je vais mettre un petit écho devant pour pas vraiment le faire. Entrée. Je fais mon git add. Et là, ben, je n'ai pas envie de réécrire mon git commit et mon git push. Et donc, CTRL-Y, je retrouve le git commit. Entrée. CTRL-Y, je retrouve le git commit, mais ce n'est pas celui-là que je veux. C'est le git push. ALT-Y, je retrouve le git push. Là, j'en ai sorti deux de la pile. J'en ai popé deux dans la pile de, de commandes que j'ai coupées. De lignes que j'ai coupées, de choses que j'ai coupées. Ça ne marche pas que pour les lignes. On peut couper des mots, etc. Etc. etc. Euh, donc ça, j'aime beaucoup, j'utilise beaucoup. Euh, vu que j'utilise beaucoup, finalement, le vrai cas d'utilisation, hein, ça va pas être là, c'est un cas un peu tiré par les cheveux, mais souvent, euh, je coupe quelque chose, euh, hop. je coupe quelque chose parce que je veux faire autre chose avant et je veux réutiliser ça plus tard, mais dans tout ce que je fais, je me fais déconcentrer et à un moment, bah, je kill quelque chose. Et là, je me dis, ah mince, mais j'ai killé quelque chose alors que dans mon CTRL-K, il y avait une commande qui m'intéressait. On peut toujours la retrouver à coup de CTRL-Y, META-Y. Quand je dis META, c'est ALT. Donc CTRL-Y, ALT-Y. Euh, voilà pour la première série que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous montrer comment on peut se déplacer dans la ligne, en un peu plus que CTRL-A. Finalement, c'est le seul que j'ai montré pour se déplacer. Je repars sur un petit. Allez, on va .git. Donc, CTRL A pour aller au début, je vous l'ai déjà montré. CTRL E pour aller à la fin. Donc, je ne veux plus jamais voir personne faire flèche de gauche, flèche de gauche, flèche de gauche, flèche de gauche, flèche de gauche, flèche de gauche, flèche de droite, flèche de droite. Je ne veux plus voir faire ça. CTRL A au début, CTRL E à la fin. CTRL P pour remonter dans l'historique et CTRL N pour redescendre dans l'historique. Euh, vous pouvez le faire avec les flèches du clavier, mais ça nécessite de lâcher le clavier et donc de retrouver la bonne position sur le clavier. C'est 200 millisecondes de perdu, c'est complètement inadmissible. CTRL-P, on parcourt l'historique. CTRL-N, on redescend dans l'historique. On gagne 200 millisecondes, notre vie est meilleure. Euh, donc CTRL-A, je ne sais pas pourquoi il s'appelle A, je ne sais pas pourquoi A a été choisi. CTRL-E, on peut peut-être s'en souvenir parce que c'est END. Par contre, pour les autres, c'est logique. CTRL-P, c'est Previous, et CTRL-N, c'est Next. Donc, Previous, Previous, Previous, Next, Next, Next, ça euh, ça se retient bien. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'utilise euh, J'aime bien CTRL-T pour fixer les typos. Par exemple, si vous faites SL au lieu de LS, SL qui est en plus horrible parce que ça fait apparaître un joli petit train qu'on ne peut pas killer. Voilà, donc si vous faites SL au lieu de LS, au lieu d'appuyer sur Entrée et de vous regarder le petit train passer, vous faites CTRL T et ça inverse les deux caractères qui sont à côté du curseur. Alors le comportement est légèrement différent si vous êtes à la fin de la ligne ou pas. En fait, si je fais A, B, C, d, si je me mets entre le B et le C et que je fais CTRL T, ça va inverser le B et le C. Ça inverse les deux caractères qui sont de chaque côté du curseur. Mais si je le fais à la fin de la ligne, ben, je n'ai pas de caractère à droite de mon curseur, puisque c'est la fin de la ligne, et là, en fait, ça va inverser les deux qui sont à gauche, donc les deux derniers qu'on a tapés. Donc si vous faites un euh, ls-lh.git euh, point, euh, point en écrivant trop vite et en tapant gti, un petit CTRL-T, et voilà, vous allez retrouver point .git. Pas besoin d'effacer euh, Ti et d'écrire IT. Encore 200 millisecondes de gagner. Ça vous fera une pause café au bout d'un an. Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, euh, Dans le dans la même idée que CTRL-T, euh, qui inverse deux mots, ALT-T, enfin qui inverse deux lettres, par contre, ALT-T, ça inverse deux mots. Alors avec des règles un petit peu euh, à la bâche, hein, c'est-à-dire que ça ne va pas m'inverser le tiret, donc ça me fait un tiret commit M, hein, ce n'est pas du tout ce que je veux, euh, mais ça permet d'inverser deux mots. Donc, des fois, ça peut être pratique. C'est facile à retenir puisque c'est la même que CTRL T, c'est ALT T. Euh, J'enchaîne sur les modifications de choses qu'on a écrites. Euh, J'aime bien META L pour mettre en minuscule, META U pour mettre en majuscule et META C pour capitalize. Euh, typiquement, vous avez écrit euh, Select user from. Euh, allez, select login from user. Where login oui. égale mdk. Pardon, je ne voulais pas l'exécuter. Et donc là, vous voulez présenter ça un peu plus correctement. Bah, Alt U, Alt L, Alt U, Alt L, Alt U. Et voilà, c'est joli. Donc on peut euh, avec Alt U, c'est uppercase, c'est mettre en majuscule. Alt L, c'est lowercase, c'est mettre en minuscule. Et Alt C capitalize, hein. c'est pour mettre une majuscule au début. cela je peut-être pas tous les jours, j'admets. Euh, contrôle g c'est euh, aborte, c'est euh, abandonner. Et celle-là, elle est pratique si vous vous êtes emmêlé les doigts et vous êtes en train de commencer une séquence de raccourcis euh, que vous ne connaissez pas et vous savez pas du tout ce que ça va faire. Vous pouvez faire à tout moment CTRL-G, ça veut dire abandonne euh, la séquence de raccourcis, redonne-moi euh, un curseur normal. Euh, euh, je veux juste continuer à taper du texte, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc CTRL-G, c'est pour se sortir d'une situation bizarre, c'est intéressant. Alors, en parlant de sortir de situations bizarres, j'aime bien CTRL-L, que j'utilise depuis le début, qui euh, nettoie l'écran. On se retrouve avec un prompt propre en haut. Euh, pourquoi L Je ne sais pas, Lint, lin, je ne sais pas. Euh, dans le style de CTRL-L, pour nettoyer l'écran, si ce n'est pas suffisant, si vous avez vraiment cassé votre écran, euh, bah, je vais le faire, tiens. Euh, SL, j'ai dit le petit train, on ne peut pas le killer. Bon, euh, j'ai ma vieille astuce pour le killer quand même. Voilà, je l'ai killé. Euh, j'ai les mêmes core dump, c'est un peu violent. Mais le souci, c'est que vu que je l'ai killé violemment, toute sa configuration qu'il a fait de mon émulateur de terminal, il n'a pas pu me la restaurer. Donc, j'ai même plus mon curseur clignotant ici, etc. Je suis dans une configuration un peu toute bizarre. Et là, CTRL-L ne va pas me sauver. Vous voyez, je n'ai toujours pas mon curseur clignotant. Dans ce cas, la commande qui va bien, c'est Reset. Elle, elle va refaire une séquence d'initialisation euh, de nettoyage super propre pour vous redonner euh, un terme euh, fonctionnel, quoi qu'il arrive. Alors, vu que vous ne savez pas trop ce qu'il y avait avant, c'est peut-être une bonne idée de faire euh, Enter, d'appuyer sur la touche Entrée, quoi, ensuite Reset, et ensuite Enter à nouveau. Euh, enter, Reset, Enter. Euh, puisque si vous aviez un caractère avant reset, et ben vous n'allez pas taper vraiment reset, vous allez taper autre chose et donc euh, ça ne va pas faire ce que vous vouliez. Donc, Hunter, Reset, Hunter ou peut-être Ctrl-A, Ctrl-K, Reset, Hunter parce que si on fait Hunter d'abord, on exécute un truc qu'on ne voit pas, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, Ctrl-A, Ctrl-K, ça pourrait peut-être permettre de le nettoyer. Moi, je fais Hunter, Reset, Hunter. Euh... Je pense que c'est à peu près tout pour les trucs que j'utilise tous les jours, mais euh, je vais continuer parce que j'ai des trucs rigolos maintenant. Euh, dans les trucs rigolos, moi j'aime bien euh, « point d'exclamation »« point d'exclamation ». Typiquement, vous faites un « apt-upgrade »« Ah oh, mince, je suis pas route !»« Sudou »« point d'exclamation »« point d'exclamation ». C'est rigolo à lire, on dirait qu'on est énervé qu'on dit « Ah, sudou !» Et euh, bah en fait, ça va faire un sudo apt-upgrade. Le point d'exclamation, point d'exclamation, c'est une substitution de la dernière commande dans l'historique. Et là, il me demande mon mot de passe, que vous avez tous pas voir. Et voilà. Je ne vais pas faire l'install maintenant. Donc, j'aime bien ce petit euh, sudo, point d'exclamation, point d'exclamation. Alors, ce n'est pas spécifique à sudo, hein, c'est spécifique à bash. Si vous faites euh, apt-upgrade, sudo, euh, echo point d'exclamation, point d'exclamation, ça fait bien un echo apt-upgrade qui vous affiche bien apt-upgrade. Ça, c'est bash qui l'affiche pour me rappeler ce qui va exécuter. Et ça, c'est le echo qui me l'affiche. Donc, point d'exclamation, point d'exclamation, c'est bien une substitution bash. Rangez-le pas dans uh, sudo, mais moi, j'utilise que pour sub. Euh, si vous voulez la doc de ça, uh, man bash, point d'exclamation, point d'exclamation, on le retrouve là, c'est uh, la commande précédente. Euh, ce qui fait que, pour ceux qui ne savaient pas, on peut grepper un man comme ça, man quelque chose, pipe, ce qu'on veut chercher dans le man, et hop, on a la ligne, ça peut toujours économiser, à 200 millisecondes, ça vous fera un café de plus dans la journée. Qu'est-ce que j'ai d'autre intéressant Ah, dans bas, j'aime bien euh, globestar. Globestar, c'est euh, cette syntaxe-là, étoile, étoile. Par exemple, si je veux euh, tous les points PO récursivement, PO, pas PY, des formations professionnelles, euh, au lieu de taper étoile.po, étoile slash étoile.po, étoile slash étoile slash étoile.po /étoile /étoile /étoile et de risquer d'en rater parce que j'ai peut-être des sous-dossiers, de sous-dossiers, de sous-dossiers et il y a peut-être des points Po qui sont cachés, et ben je peux faire écho étoile étoile, étoile slash étoile.po et là il va me trouver récursivement tous les points Po. Alors ça c'est pas par défaut dans Bash, hein, il faut l'activer, euh, ça s'appelle Globestar. Euh, un petit manbash, il grep globe star Hop. Et ben bah, ça nous en dit pas beaucoup, hein. avec un petit peu de contexte, hein. de ligne de contexte. Voilà. Globstar, s'il est mis, le pattern étoile-étoile est utilisé comme je viens de vous expliquer. Alors ça se configure à coup de shopt-globstar, comme ça, dans son bash RC. Euh, donc, typiquement, euh, rm euh, étoile étoile euh, slash étoile.md pour supprimer récursivement tous les markdowns ou ce que vous voulez. J'aime bien. Euh, ce serait l'équivalent pour le rm que je viens de faire d'un find-name étoile.md-delete. Euh, ça et ça. Je les mets en commentaire parce que je ne veux pas les exécuter. Je ne sais pas si j'ai des markdowns ici ou pas. Je ne pense pas. Si j'ai mon README, je n'ai pas envie de shooter mon README. Voilà. Les deux commandes là, sont équivalentes. Bah, J'aime bien euh, celle-là, parce qu'elle est plus courte. Euh... Bah, tiens, On pourrait faire un exemple, on pourrait faire euh, un petit sed où on va rajouter euh, un shibang à tous les fichiers Python de tout le projet récursivement. Donc, tirer "-i", pour in place. À la ligne 1, on va insérer, donc un i pour ligne 1, insérer, un chibang Python. Python 3, on est en 2021, et sur tous les fichiers Python euh, récursivement dans tout le projet. Alors, je ne vais pas l'exécuter non plus, parce que je suis dans la traduction de la doc, ça va faire des choses bizarres. Il va m'en trouver dans mon V11, peut-être. Ah, je peux mettre un petit écho devant pour voir ce que ça donne. Eh bien, il en a trouvé aucun. Euh, Bash, quand il ne trouve pas, par défaut, il ne fait pas la substitution. Il laisse euh, les étoiles. Ça se configure aussi, mais euh, l'alternative à le laisser, c'est de mettre une chaîne vide. Et euh, moi, je préfère que CED me dise qu'il n'existe pas de fichier étoile étoile slash étoile.py explicitement plutôt qu'il ne fasse rien et que je ne comprenne pas pourquoi il ne fait rien. Donc, euh, je préfère le laisser la configuration par défaut comme ça et me prendre une bonne erreur bien explicite. Euh, allez, quelques petits derniers. et euh, Parce que j'aime bien leur symétrie. Euh, pour se déplacer à l'intérieur d'une ligne. Ben, on va reprendre celle-là. Euh, je vous ai montré CTRL A pour aller au début, CTRL E pour aller à la fin, mais j'ai eu l'occasion de les utiliser par habitude, mais sans vous les montrer, pour euh, se balader de mot en mot, comme ça. Euh, C'est ALT B pour BEFORE, ou ALT F pour FORWARD. Donc B BEFORE, ça va à gauche, F FORWARD, ça va à droite. Donc META B, META F. enfin ALT B, ALT F. Et j'aime bien la petite symétrie parce qu'en fait, pour se déplacer lettre par lettre comme ça, c'est CTRL-B pour BEFORE et CTRL-F pour FORWARD. Et finalement, c'est toujours un petit peu comme ça. Un raccourci qui fait une chose, euh, quand on fait CTRL quelque chose, ça va faire la même chose, mais en plus, en plus gros, si on le fait avec ALT. Donc CTRL-F, ça avance d'une lettre, ALT-F, ça avance d'un mot. Euh, CTRL-B, ça recule d'une lettre, ALT-B, ça recule d'un mot. CTRL D, ça supprime un caractère, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D. ALT D, ça supprime un mot, ALT D, ALT D, ALT D, ALT D, ALT D, ALT D, ALT D. Alt -D. Donc j'aime bien cette, euh, cette symétrie, ou je ne sais pas si c'est une symétrie, mais euh, en tout cas pour se souvenir des raccourcis, euh, retenir que CTRL quelque chose, ça fait une petite chose, et ALT quelque chose, ça fait une grosse chose, euh, je trouve ça pratique. Et puis, euh, bah, je n'ai pas parlé des pipelines, etc., parce que euh, c'était pas mon sujet, mais euh, moi j'aime bien un petit euh, Emacs euh, guide grep-l quelque chose. Euh, Linux user. Donc là, on démarre un subshell, je n'ai même pas utilisé de pipeline pour celle-là. Je démarre un subshell avec parenthèse parenthèse, qui va faire un guide grep-l, c'est juste pour avoir les noms des fichiers euh, qui contiennent Linux user. Et donc ça, bah, ça va me donner une liste. Je vais faire un petit écho devant pour le voir. Voilà, ça va me faire un distributing, distributing et installing. Et donc, euh, bah, vous utilisez votre éditeur. Hein. Si, si c'est VS Code, vous mettez VS Code. Si c'est autre chose, vous mettez autre chose. Moi, c'est Emacs. Bah, Emacs, ces fichiers-là. Et paf, j'ai mes trois fichiers qui sont ouverts dans mon éditeur hein, avec euh, Linux Users dedans. Je trouve que c'est euh, pratique pour aller ouvrir tous les fichiers qui contiennent un mot ou ce genre de choses. Et euh, bah, ça tombe bien, je n'ai pas du tout parlé des pipelines parce que c'était hors sujet, donc très bien. Et, euh, et conclusion, tous les raccourcis que je vous ai montrés ici fonctionnent sur Emacs. Et donc, je ne comprends pas pourquoi vous utilisez un autre éditeur que Emacs, puisque les raccourcis Emacs et les raccourcis Bash étant les mêmes, c'est quand même vachement euh, optimisé dans le cerveau d'avoir qu'un seul jeu de raccourcis à utiliser et à apprendre plutôt qu'avoir... Euh, un jeu de raccourci par outils. Mais bon, vous faites les choix de vie que vous voulez. J'ai fini. Qui a des questions Alors je Alors, pense qu'il n'y a pas spéciale spécialement de questions sérieuses. sérieuses. Euh... Ah ben, tu peux m'envoyer des questions pas sérieuses. J'étais hors là, sujet complet. Il y a Mindel euh... qui demande si c'est normal qu'il est mal au doigt. Alors, oui, littéralement. <rire> euh, J'avais un Type Matrix euh, avant. Et euh, le Type Matrix a un petit peu euh, bah, cherché euh, sur un moteur de recherche d'image euh, Type Matrix. Euh, C'est un clavier qui a des positions de doigts un petit peu bizarres. Et euh, j'ai trouvé sur un forum Bepo des gens qui se plaignent d'une tendinite du petit doigt sur un Type Matrix. Et j'ai commencé à développer une tendinite du petit doigt euh, sur mon Type Matrix il y a un mois. Ce qui fait que j'ai arrêté d'utiliser mon Type Matrix. Euh, je me suis commandé un Moonlander qui devrait arriver bientôt. En attendant, j'utilise le bon vieux clavier de mon laptop et j'ai plus mal au petit doigt. Donc s'il y a des utilisateurs de Type Matrix ici, Antoine, je pense à toi, je sais que tu as un Type Matrix, mais je ne sais pas si tu es là. Bah, faites attention. Euh, la tendinite du petit doigt, en fait, ça existe. Donc ce même pas une blague. Il y a une autre personne, alors c'est un petit peu plus sérieuse. Euh... Attends, je la retrouve. Oui, euh, Jeff demandait c'était quoi Meta, mais tu as répondu c'est la touche Alt, j'imagine. Quand je dis Meta, c'est la touche Alt. Ouais. Euh, il demande si Ctrl-G permet de sortir du Covid. Je n'ai pas essayé. Alors, euh, petite parenthèse sur Ctrl-G, dans Emacs, si on le fait deux fois, Ctrl-G très rapidement, c'est-à-dire suffisamment rapidement pour que Emacs n'ait pas réussi à sortir du premier CTRL-G quand on commence à taper le deuxième CTRL-G, ça enclenche un mode qui s'appelle sortie de secours, qui fait cracher Emacs pour quitter le plus vite possible. Alors tu peux essayer ça si tu veux sortir du Covid le plus vite possible. Mais euh, ça marche que quand Emacs est déjà euh, vraiment en difficulté, parce que là, si je fais CTRL-G, CTRL-G, en fait, il a eu le temps de finir l'exécution du premier CTRL-G. Avant de commencer le deuxième, et donc il n'est pas rentré dans son mode euh, sortie de secours. Faudrait, euh, faudrait il faudrait qu'il soit dans les choux pour que, pour que ça, ça marche. Donc c'est pratique pour se sortir d'un Emacs qui est dans les choux. Je ne sais pas si c'est pratique pour se sortir du Covid. Euh, les gens demandent est-ce que tu partages ton PS1 ou ton, ou ton prompt, ta, ta fonction prompt euh, Ouais. Et là. Voilà. J'ai mis dans le chat, je suis gentil. Et ce sera tout. Et ben, je crois. Et bien voilà. Ah si, il y, y a Jeff qui dit, mais je pense que c'est pour troller est-ce que ça fonctionne sous le terminal Windows Euh. J'avoue que j'ai jamais essayé de faire des choses à la maison, mais euh, je pense que s'il y a des gens qui sont sur cmd.exe, il est temps de changer, d'utiliser quelque chose qui est maintenu, parce que cmd.exe euh... alors PowerShell, j'ai pas d'avis dessus, enfin si j'en ai un, mais, euh, mais vu que je ne l'ai jamais utilisé, il n'a aucune valeur, <rire> euh, donc je vais pas vous le donner mon avis. Euh, c'est de la merde mais euh, <rire> YouTube, le problème de cmd.exe c'est que ça fait 12 ans que le truc n'est pas maintenu donc je comprends pas pourquoi il y a encore des utilisateurs qui s'acharnent à utiliser cmd.exe utiliser un, un bash utiliser ce que vous voulez d'autre mais pas cmd.exe euh... voilà je pense qu'on a tout dit bah merci à toi, Julien. C'était cool. Pas de rien. Ça m'a amusé. <rire> <rire> ça change. Euh... Oui, ça change. Bah, même pour nous, ça change. C'est jamais... jamais perdu d'apprendre de... à mieux manipuler son terminal, surtout qu'on y passe quand même une grande partie du temps. Bah ouais, hein. Ça fait des cafés en plus, comme avec ah, moi, je suis passé à une autre étape maintenant. J'ai quasiment tout mon écosystème qui est dans un notebook, enfin dans un Lab, et même le terminal, je le fais à travers JupyterLab, Je suis devenu une vraie feignasse. Donc... <rire> euh, typiquement avec mes raccourcis, euh, j'y arriverai pas parce que je suis sûr que euh, ton navigateur, ton JupyterLab, euh, tout ça te, te bouffe entre guillemets des raccourcis. Ah oui, c'est certain. On peut ouais. Utiliser le terminal de PyCharm parce qu'il n'y a aucun raccourci en alt qui fonctionne sur le terminal de PyCharm. Donc dès que je suis dessus, bah, j'ai la moitié de mes raccourcis qui passent pas, j'écris n'importe quoi, et, et de bon point de mieux, frustre, ça, ça bug de partout. Euh, et en plus oui, ça me frustre. Donc euh, je à l'utiliser, je suis obligé d'utiliser un, un environnement le plus euh, qui me bouffe. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais le moins de raccourcis possible, quoi.